l'impression que c'est extrêmement difficile de faire bouger des choses à Montréal, qu'il y a une inertie, qu'il y, y, y a quelque chose de limite décourageant un petit peu là dedans. On peut critiquer beaucoup de choses, on peut s'insurger, on peut s'indigner, on peut euh, vouloir euh, être habité par une énergie un peu de colère face à certaines choses qu'on constate dans le monde. Puis nous on voulait justement s'inscrire en faux contre ça en disant que c'est pas si compliqué de faire des choses grandes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 L'idée est très simple, il s'agit de générer sans intervention urbaine, ou plus, pour améliorer la ville en un jour. Et derrière ça, ce qu'on veut faire, c'est d'aller prendre la ville d'assaut, dans un esprit bien sûr de la rendre meilleure, pour avoir un impact, parce qu'on sait que des petites actions euh, ont lieu tout le temps là, reste que quand on est tous ensemble, bah, la visibilité et donc l'impact sont beaucoup plus grands. Ça, en un jour, pour moi, c'est une gigantesque excuse pour se réapproprier la ville, pour créer des connexions entre les gens, pour réapprendre aux citoyens à se regarder, à se parler, à rentrer en communication les uns avec les autres. C'est comment est-ce qu'on s'active en tant que citoyen. C'est une, une, une plateforme pour explorer qu'est-ce que ça veut dire habiter en ville, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble Les gens qui venaient nous voir, qui étaient intéressés par ce projet-là, le plus grand besoin qu'ils avaient, finalement, qu'ils exprimaient, c'était le besoin de se connecter à d'autres personnes. Cette notion de communauté est attachée à, à, à, à les gens qui se connaissent, les gens qui partagent un territoire, qui partagent des besoins, qui, qui, qui, ont, qui, ont, qui sont ensemble et que peut-être avec ça en un jour, ils allaient pouvoir vraiment aller... Euh, un pas de plus dans le comment on construit ensemble, on continue à construire ensemble notre communauté. La ville, en tout cas pour nous, en tant qu'urbains, la ville, c'est le premier des biens communs. Cette notion publique qui est la ville, qui nous appartient à tous, et qu'elle n'est pas à d'autres de la définir, mais à nous de le faire. Euh, je pense que c'est comme si, on, on, on, avec ça, en un jour, on a activé citoyens-là, qui sont les détenteurs ou les, les, les protecteurs et ceux qui vont prendre soin du bien commun. De nos jours, dans nos espaces publics, on a un, un étrange paradoxe là, qui se passe. C'est des espaces qui appartiennent à personne, n'est-ce pas C'est pas à moi, ça appartient à personne. Alors qu'en réalité, non, en réalité, ça appartient à chacun d'entre nous, ça appartient à nous tous. Alors comment est-ce qu'on va les habiter Comment est-ce qu'on va faire en sorte que la ville dans laquelle on habite reflète ses habitants Reflète nos aspirations, reflète nos rêves, c'est ça la question. L'identité urbaine, donc je m'identifie à, ne, ne peut pas se passer si moi, comme, comme personne, comme acteur de cette ville, je ne suis pas connectée au territoire. Parce que c'est là qu'on qu se communique, qu'on transforme, qu'on vit, qu'on définit. Tu sais. Donc, c'est comme un peu le, cette notion de, de savoir que, s'il n'y a pas cette connexion-là, il n'y a pas d'appropriation. Mmh. Quelqu'un qui sort de chez eux, puis qui met son sac de poubelle euh, au pied d'un arbre plein de fleurs, il n'a pas regardé son territoire, il n'a pas regardé qu'il y avait des fleurs. Donc Il n'est pas, pas connecté à la beauté de quelqu'un d'autre donc, tu sais, le moment où on prend cette conscience-là, qu'on respire et on dit « Waouh, il y a quelqu'un qui a mis des fleurs ici, je vais prendre soin. » Alors, c'est tous ces éléments-là qui font que, que le moment où, où on, est, on, est, on est actif sur le territoire dans lequel on habite, il y a une conscience et il y a une appropriation et l'engagement arrive. Et à ce moment-là, par défaut, on participe. Il faut que les interventions qui vont être faites contribuent de façon positive à, à le...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 Une poire. Moi, c'est une fait, oui. c'est un collectif qui fait la cueillette de fruits en milieu urbain. En fait, il y a beaucoup d'arbres chez les propriétaires, chez les particuliers de, de Montréal, les arbres fruitiers, tu sais, donc il y a des, des pommes, des poires, des prunes, des, des raisins, etc., que nous, on va récupérer pour ceux qui ne les utilisent pas, puis le redistribuer dans la communauté donc, aux propriétaires, aux bénévoles qui font les cueillettes, et puis à des organismes de sécurité alimentaire. C'est sûr que quand on va au supermarché et qu'on voit qu'il y, euh, y a des pommes qui sont importées de Nouvelle-Zélande, on trouve que c'est une absurdité, c'est une absurdité environnementale. Les pommes et les poires poussent très bien ici, on, on aime vraiment euh, l'idée de reconnecter les gens avec la nourriture qu'ils mangent, et puis c'est ça l'idée aussi de l'agriculture urbaine. Quoi. On se reconnecte, il n'y aura peut-être pas suffisamment de nourriture dans une ville pour nourrir toute la ville, mais au moins... Que les gens se disent « Ah, d'où est-ce que ça vient ce que je mange Est-ce que c'est de la bonne qualité ?» Et comme ça, de faire un, un effet sur la demande qui va modifier l'offre. Là, c'est vraiment un idéal énorme. <rire> mais euh, juste à, à notre échelle, nous, c'est vraiment re reconnecter les gens avec, avec la nourriture qui pousse ici localement. Ça, c'est déjà génial. C'est quoi le bien commun, mais c'est sûr que c'est différent si on est écologiste ou si on est euh, socialiste. Euh, ben pour moi, ça, ça fait référence à... Euh, aux écosystèmes qui nous soutiennent, qui euh, sont, les, sont, les, sont les, les conditions de la production. Sans, sans ces systèmes, euh, on ne pourrait pas vivre. Donc le bien commun, c'est ce qu'on ne peut pas commodifier, on ne veut pas mettre ça sur le marché, parce que le marché, ça veut tout prendre, puis ça veut accumuler le capital. Donc c'est ridicule de mettre ce qui est essentiel pour la vie sur un marché, parce qu'après ça, on exclut l'accès. Au final, si je me pose la question, qu'est-ce qui fait une ville Est-ce que c'est une administration Est-ce que c'est des institutions Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est des routes Est-ce que c'est un réseau d'égouts qui fonctionne, etc. Moi, je suis, je suis persuadé que ce qui fait une ville, au bout du compte, c'est les gens. Et, euh, et ça passe par des espaces de participation, d'expression, des espaces où on peut exprimer des choix en, en votant, par exemple. Mais ça passe aussi, je trouve que c'est très important d'avoir des espaces d'action. Le premier défi que j'associe à cela, c'est euh, être confronté à ses propres habitudes, ses propres façons de faire, ses propres préjugés parfois, et de le vivre. Parce que c'est bien beau hein, de parler de participation citoyenne, puis d'espace ouvert à tous, et de ci et de ça. Quand on vient à le moment de faire là, waouh Ce bout-là, cet empowerment-là, ce we go for it, c'est ton rêve, tu peux le faire, on va être ensemble, on va être avec toi, et es vraiment le nerf de la guerre. Les idées, pas de problème. Après, ok, tu vas le faire où Ah, je sais pas, je sais pas si j'ai le temps, je sais pas si je peux. Bon. Des réflexes. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment mettre l'accent sur on veut ici des leaders d'intervention. Et euh, je pense que c'est ça qui est beau, c'est de voir le, comment les, les gens vont prendre, vont prendre le prendre vont, vont décider de passer à l'action, puis de devenir un leader d'intervention. Ça, c'est gros. gros, gros certaines personnes, pour beaucoup de personnes, c'est vous, Des fois, ça peut être facile de suivre dans un projet, mais c'est dire, moi, je vais créer quelque chose à partir de qui je suis, de ce que je trouve important et de ce que j'aime faire. Pour moi, c'est quelque chose de, de très précieux de voir ça se développer dans les groupes. Alors, aujourd'hui, sans en jour, est vraiment ce tissage de gens qui ont osé prendre la ville comme la, la, la, la sienne, et je suis convaincue que demain, ce ne sera pas la même chose. Moi, c'est vraiment ça que que je veux, c'est que ce projet-là continue à vivre, qu'il grandisse, qu'il euh, qu qu devienne quelque part une euh, petite institution à Montréal, puis un jour on aura un sang tous les jours.